Hello ma Pixie army, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne. Je vous ai filmé toutes mes rencontres un petit peu spéciales à Walt Disney World, de personnages qu'on ne rencontre pas à Disneyland Paris. Je sais que vous êtes adepte des personnages Disney, c'est pourquoi je fais cette vidéo. Et j'espère que celle-ci vous plaira. Donc euh, la première, c'est un violon tenue de sirène. On y va juste de demander à faire une photo avec et moi je suis super contente parce que c'est vraiment un endroit qui est très spécial a la lumière qui est derrière, qui a toute une ambiance et en plus de ça elle nous donne un petit marque à la fin donc... Oh j'adore Genre après la rencontre vous avez les, les chevaliers qui parlent et qui tous. Oh sorry hein Animal Kingdom, il y a plusieurs personnages rares que vous pouvez rencontrer. Là je suis à la photo location là-haut où il y a donc Russell. Il n'y a pas d'où, bizarrement. Et j'adore ce personnage. Alors il ne parle pas. Mais sachez également qu'à Walt well Disney World, vous avez des mm, photolocations thématisées aux couleurs des personnages. Et les personnages sont marqués sur des plans. On a des horaires qui sont beaucoup plus étendus aussi. Donc c'est vraiment cool de pouvoir en rencontrer autant. La photo-location de Pocahontas est un petit peu cachée, même si vous l'avez sur l'application de Walt Disney World, elle se trouve juste à côté de l'entrée de Dino Land. Et donc Meet Pocahontas est ici et des fois il y a d'autres personnages avec elle. Oui. Nous voici de retour à Disney Hollywood Studios et je vous emmène au Celebrity Spotlight où on peut rencontrer le personnage d'Olaf. Donc là, je suis devant Toy Story Midway Mania à Hollywood Studios. On a Cruz Ramirez qui s'anime et je trouve que cette animation est top Hollywood Studios, c'est vraiment l'endroit parfait si vous voulez rencontrer des personnages de l'univers Marvel, Star Wars ou Disney Channel. Et là, du coup, je vais rencontrer euh, les personnages de Garden de la Galaxie, dont Groot et Peter Quill. How's it going? Thank you. Oh, yeah? Oh, thank you. Appreciate it. to some good music here, buddy? Donc dans cet espace précis, vous pouvez rencontrer différents personnages liés à l'univers de Star Wars. Donc il y a différentes activités, comme vous pouvez voir le Launch Bay Theater. Rencontrer BB-8. Chewbacca ou Kylo Ren. Et là pour le coup les temps d'attente sont assez raisonnables et c'est bien parce que ce sont des personnages là encore qu'on n'a pas à Disneyland Paris. Nous sommes actuellement à Epcot la Pixie Army et je vous emmène au Character Spot qui est un endroit où il y a plein de personnages très très rares. On peut rencontrer V max et également Joie et Tristesse de Vice Versa et j'ai trop hâte puisque Joie et Tristesse je ne les ai jamais rencontrés. le parc Epcot est divisé en deux sessions différentes. Vous avez d'un côté Future World, donc là c'est la partie dans laquelle nous nous trouvons avec toutes les attractions un peu futuristes, etc. Et d'un autre côté nous avons World Showcase avec des pavillons des différents coins du monde où vous avez également tout un tas de personnages plus ou moins rares qui sont disposés en fonction des pays. Et euh, c'est un très bon moyen je pense de rencontrer plein de personnages, c'est vraiment un parc qui est très adapté. Oh, oh my goodness, her socks, <gasps> her socks are Joy socks. She does, and who's in, And oh it's pretty. And now what do you have in your hair? What kind of bow is that? Oh, it's blue, just like Sadness. Donc là je pars rencontrer une belle en tenue de villageoise à Epcot. Il faut savoir que c'est le seul endroit où à Disney World où vous pouvez la rencontrer. Elle est assez rare parce qu'à Disneyland Paris personnellement je ne l'ai jamais vue. Bon je suis pas sûre que vous ayez entendu du coup puisque c'est pas la cast member qui a filmé mais une personne qui était juste derrière moi. Elle m'a demandé d'où je venais donc je lui ai dit que je venais de France. Elle m'a dit que son royaume n'était pas très loin. Je lui ai dit que j'avais vu la bête. Elle m'a demandé si j'avais goûté The Grey Stuff. Je suis répondu oui, que c'était délicieux et euh, elle m'a parlé de toutes ces belles aventures et tout, c'était vraiment très beau, c'était vraiment un très joli moment. J'adore rencontrer Belle de toute façon, vous le savez, c'est une de mes princesses préférées, alors forcément. Dans chaque pavillon, vous pouvez donc rencontrer des personnages rares et là je me trouve actuellement sous le pavillon chinois, donc à l'intérieur du temple, puisqu'il y a Mulan et sa photo-location, il faut savoir que sa photo-location a changé de place qu'elle était auparavant à l'extérieur et si jamais vous voulez connaître les horaires de tous les personnages Disney qui sont présents à Walt Disney World et leurs horaires, vous avez tout sur l'application, ça vous permet de ne pas attendre pour rien et de voir un petit peu ce que vous voulez voir, de ce que vous ne voulez pas voir. Oh hello, it's Mulan here, you're pretty far away from China, but hopefully you'll be able to stop by, maybe have a few dumplings with hello. me. Hello princess, hello. I like this in your hair, it looks like a cute little bow. Oh, it is a oh, I yeah. of Yeah! Oh, that is quite wonderful! Coming soon! Well, hello everyone! It's Snow White, here in the Wishing Well, of course. Make sure you come and visit very soon. I might even bake a gooseberry pie for all of us to share. <laughs> Goodbye, everyone! We are currently at Magic Kingdom for the princess Elena Davalore. We savoir to know what are the locations that are comme chez nous, avec le pavillon des princesses, à part que là elles sont présentées par deux, donc soit Cendrillon et Elena Davalor ensemble, soit Réponse et Tiana ensemble. Et il faut savoir que quand j'étais venue en 2016, il y avait Anna et Elsa ensemble, mais à présent elles sont au pavillon euh, norvégien. un face-passe pour aller rencontrer Tiana et Réponse et je vous emmène avec moi dans cette nouvelle rencontre. Bon bah du coup je regrette pas d'avoir rencontré Clochette, elle était trop mire. I was hoping you'd be here! Bonjour, Mickey! I'm from France! Really? France? Yeah! Wow! <laughs> well, how do you say hello in French? Bonjour! Bonjour! <laughs> <laughs> That's fine! Hey, I know! What? Let's all try it! Okay! okay. Ready? Yes! Bonjour! Bonjour! Bonjour. <laughs> right. Great job, everybody! <laughs> See? Now we're all friends, so when we come to your country, I'm gonna come visit you! Yeah, perfectly! Say, would you mind if I got a picture with you? Yeah! Hot dog! Going to go I for love some my hair! Years you got that, pal! Yeah, I'm pizza time today! Wow! I love your outfit, pal! Thank you! You're welcome! Okay, right here. <laughs> oh, here, here, here! Oh, arms out like we're flying! Cheese! <laughs> C'est Comment vous dire que Mickey c'est l'homme de ma vie Alors euh, d'abord, il m'a dit bonjour euh, comme il avait fait la première fois en 2013. Et surtout, euh, il m'a dit qu'il adorait ma tenue, qu'il aimait mon look Mickey et tout, euh, mon look Peter Pan, je suis désolée, j'en perds mes bon, mots, je suis trop émue, qu'est-ce que j'aime ce personnage, mon dieu <rire> Alors il faut savoir qu'à Disneyland Paris, il est largement possible de rencontrer Anastasie et Javotte en compagnie de Lady Trimen, j'ai jamais eu la chance de pouvoir prendre des photos avec elles, mais elles sont assez trouvables à la période d'Halloween uniquement, et elles sont dans des tenues qui sont complètement différentes, alors qu'ici au Magic Kingdom, elles sont quasiment là tous les jours Ok, maybe fly. Yeah. do it? Am I flying? No, it's okay. Et là, je vais aller rencontrer Mérida. Pas un personnage hyper rare, mais sa photo location ici est trop trop cool et il faut que je vous montre ça à tout court. Il est trop mignon. C'est trop mignon parce que les gens devant, alors la petite fille s'appelle Merida. Et la dame va faire signer ses oreilles par Merida. C'est trop fou. Je veux voir ça. Hello there! Hi. You're wearing my favorite color favorite. Oh, Thank you. I like your dress too. It's like a proper summer dress. I would be able to actually make it. Which one is your be best? Do you want to go shopping together with me? Yeah. Well, nice right okay. Bye. Bye. Bye. Voici ma Pixie Army pour la vidéo avec tous les personnages un peu rares que j'ai rencontrer à Walt Disney World. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à dans les commentaires quel est le personnage le plus rare que vous, vous avez rencontré et dans tout ce que j'ai pu voir sur mon voyage, lequel vous avez préféré et pourquoi, n'hésitez pas à me dire tout ça, j'ai hâte de connaître vos réponses, n'hésitez pas également à me mettre un petit like autant pour m'encourager que pour me montrer que vous aimez les vidéos personnages, normalement vous aimez bien ça et n'hésitez pas à me dire également d'ailleurs si une vidéo du même style vous plairait, genre euh, un retraçage de tous les personnages rares que j'ai pu rencontrer ou que je fasse ça euh, si un jour je vais dans un autre parc. Euh, carrément à Disneyland Paris, pourquoi pas N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on attend ma la prochaine vidéo. Prenez soin de vous la pitié. Je vous aime plus que tout. Bisous, bisous, bisous.